« Bonjour à toi, chers spectateurs. Les Nuits de Machad ou Holy Spider d'Ali Abazi. » Eh bien, je dois avouer que le pitch était extrêmement alléchant. La forme avait l'air d'être tellement radicale par rapport au contexte dans lequel se passe le long métrage que rien que ça, ça suffisait à me donner envie de voir ce que ça pouvait donner. Et bien évidemment, saupoudrer le tout d'un petit prix d'interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. Et moi, personnellement, je suis tout de suite client. Et je veux voir ce que ça donne, sachant que le précédent métrage d'Ali Abazi, Border, était quand même sacrément perché, et également très fascinant dans son genre. Le résumé, pour faire simple, Raimi est une journaliste de Téhéran qui débarque à Machad en 2001 pour enquêter sur un mystérieux tueur surnommé le tueur à l'araignée. La balle commence rapidement à se rendre compte que la police n'est pas plus que cela passionnée par l'idée d'attraper cet homme assassinant des prostituées. Euh, alors bizarrement, je trouvais qu'il y avait un enthousiasme qui était un petit peu trop évident à Cannes. Et, et du coup, je me suis posé beaucoup de questions autour du métrage. Je me suis demandé si, lorsqu'il allait sortir dans les salles, il n'y aurait pas justement cette espèce de retour de revers qui arrive généralement à pas mal de films à Cannes qui sont vraiment portés et qui, d'un seul coup, lorsqu'il débarque dans les salles, tout le monde s'en fout. Euh, C'est ce qui s'est passé et je trouve ça un peu dommage parce que les Nuits de Machad, s'il n'est pas parfait, démontre bien la maîtrise avec laquelle Ali Abazi parvient à emmener ses films dans des retranchements où, en tant que spectateur, on est souvent surpris. Border était complètement à cette image-là. Personnellement, j'y étais allé en me disant « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et en ressortant, en me disant encore « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» mais en étant terriblement fasciné par le métrage. Et, et là, je ressors un petit peu avec ce même sentiment des nuits de machade, même si je trouve que le film est plus classique dans pas mal d'aspects, mais surtout, n'est pas aussi radical dans son récit que dans sa forme. La forme du long-métrage est indéniablement extrêmement audacieuse. Parce que pour un film qui se passe en Iran, raconter cette histoire de ce point de vue-là, avec l'imagerie d'Abazi et avec le contexte dans lequel il choisit de placer son film, et le jeu qu'il a autour du sexe, des drogues, et des rapports entre les hommes et les femmes, waouh C'est la première fois que je vois un film qui est aussi intense, et aussi dur, et qui se passe dans ce contexte-là. Donc là, chapeau. Parce que, honnêtement... Je pense qu'il va avoir des problèmes en Iran hein, ce monsieur, hein. mais moi j'aime beaucoup justement le fait qu'il prenne des risques parce que ça se ressent à l'écran. Et du coup, il y a une imagerie qui découle de ça qui est extrêmement intense, qui est extrêmement juste, qui est très bien faite et qui porte littéralement tout le film et qui fait que lorsqu'on ressort de cette œuvre, on va certes se dire que le récit est peut-être trop classique, mais on ne pourra pas dire que la forme n'est pas au rendez-vous. Certains projets intriguent par leur contexte de développement ou de création, mais surtout par le message qu'il cherche à porter. Un message souvent politique ou s'il n'est pas politique, un message sonnant comme dans l'air du temps, nécessaire et même obligatoire, par ce qu'il véhicule dans sa conclusion. Ali Abazi nous offre un film qui marque par sa radicalité, mais surtout qui en impose par son concept, par sa forme, par le pays dans lequel il situe son action et surtout encore une fois dans la radicalité de sa peinture d'un Moyen-Orient, très loin de ce qu'on a l'habitude de voir, pour une œuvre qui impressionne, qui n'en demeure pas moins maladroite et hasardeuse par moments, mais qui fascine et interroge, ce qui est très fort. En termes d'écriture, Ali Abazi s'inspire d'un fait divers qui a eu réellement lieu en Iran entre 2000 et 2001. Fait divers qui a quand même pas mal d'effrayé la chronique parce que... Euh, voilà, paye ton, paye ton tueur en série. Fanatique religieux, persuadé de rendre la justice en assassinant des jeunes femmes qui vendent leur corps. C'est costaud. Le récit qui en découle est assez fascinant parce que c'est un récit extrêmement politique par le biais du message qu'il veut véhiculer, mais également par le biais des nombreux sous-textes qui vont habiter l'ensemble de la dramaturgie. Parce que, comme je l'ai évoqué dans le résumé, qui pour moi je trouve est un point très fort, la police est réellement montrée comme n'étant pas active dans la recherche de ce tueur, estimant que, possiblement, il puisse rendre une forme de justice qui peut être louable. Ce qui, à partir de là, amène tout un paquet de thématiques qui sont très intéressantes, parce que le personnage de Raimi devient réellement la seule possibilité de justice qu'il y a pour ces femmes. Et je trouve, par le biais de cette construction dramatique et narrative, que le scénario s'éloigne de beaucoup de facilité du genre et parvient surtout à créer un personnage de femme extrêmement charismatique et très iconique. Et Abazi, du coup, réussit à faire de cette femme une justicière qui ne va jamais aller jusqu'au bout de la démarche, ça n'est pas du spoil, mais qui va choisir de réellement défendre la cause des femmes comme si ces prostituées n'étaient pas juste des bouts de viande. Comme malheureusement, les trois quarts des hommes ont l'air de les considérer. Ce qui est tout de même assez fort, parce que je trouve que notamment dans la construction de cette scène d'introduction, Abazi en fait un personnage extrêmement fascinant. ce personnage qu'on suit durant les cinq premières minutes du film. Extrêmement charismatique, et l'a déconstruit au fur et à mesure de l'avancer, pour réellement en faire l'image que les Iraniens et beaucoup d'hommes, malheureusement, de ces pays-là, ont des femmes, c'est-à-dire des objets. Et par contre, dans la construction réellement on va dire dans l'architecture de l'écriture du scénario, c'est peut-être là qu'Abbasi pêche un petit peu. Abasi construit son scénario véritablement en deux temps, et c'est peut-être là-dedans que l'on perd un peu la démarche de l'auteur, qui n'en reste pas moins fascinante, comme évoqué avant, mais qui pose également des questions profondes autour à la fois de son héros et aussi par découlement de la place de son héroïne. Si Raimi est une femme dont on cerne rapidement les enjeux, il est indéniable que Saïd semble devenir de plus en plus caricatural au fur et à mesure que le script avance et progresse, jusqu'à un dernier acte où il est indéniable que cet anti-héros devient presque ridicule par la position dans laquelle le scénariste choisit de le placer, jusque dans ses derniers instants, un religieux fanatique et profondément simplé. En termes de mise en scène, où, euh, il faut réellement vous accrocher. Je préfère vous prévenir parce que on peut être surpris tant le film, dès les premières minutes, se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de contexte. Parce qu'on ne va pas se mentir, la plupart des films qui sont tournés en Moyen-Orient, respectent des codes très stricts, n'ont pas le droit de montrer certaines choses, et en ce sens, ont tendance, je ne dirais pas à biaiser la réalité, mais doivent, ont un besoin de faire preuve d'une imagination que certains auteurs n'ont pas. Et, et là, Abasi, vu qu'il n'a pas cette limitation-là, et qu'il a réellement envie de dépeindre un Moyen-Orient tout ce qu'il y a de plus réaliste, et bien bah du coup il se sert d'une imagerie qui est assez impressionnante, et qui dans les premières minutes est très déstabilisante. Je veux dire, encore une fois, je reviens à ces cinq premières minutes qui sont pour moi très, très impressionnantes et remarquables dans leur catégorie. Il y a de la nudité, il y a du sexe, il y a de la drogue, et, et tout ça est montré de manière très frontale. Ça n'est pas caché au spectateur, ça n'est pas genre euh, un personnage va être sous-entendu, ça va être sous-entendu qu'il se drogue, ça va être sous-entendu que c'est une prostituée. Non, non, c'est montré de manière frontale, il n'y a pas à se poser la question. Et je trouve que cette radicalité permet au long métrage d'avoir un graphisme et une esthétique qui sonnent comme assez poisseux. Et du coup, ça crée une ambiance. Et cette ambiance, ça se ressent du début à la fin de l'œuvre, et elle porte réellement le long-métrage, et lui donne une vraie force d'impact, et une vraie intensité qui, moi je trouve, ressort réellement du début à la fin. Et après, par contre, peut-être qu'on peut reprocher au long-métrage un certain manque d'équilibre dans la tension qui est créée dans les différents actes, notamment dans le dernier qui, je trouve, a tendance à vouloir être presque parodique par la manière avec laquelle les personnages sont déconstruits, la manière avec laquelle on va amener cette résolution, qui peut-être n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre, même si elle est cohérente par rapport aux propos du récit. Mais ça soulève beaucoup de questions par rapport à ce que Abazi a réellement voulu traduire, comme je l'évoquais dans l'écriture, par rapport à son personnage, mais également par rapport aux propos politiques qu'il y a derrière. La radicalité de la composition de l'auteur donne lieu à un ensemble qui en impose, parce qu'il se permet des partis pris de structure et de voyeurisme qui ne sont quasiment jamais présents dans ce cinéma, laissant clairement une impression de fascination presque morbide, mais qui donne un cachet évident à cette œuvre. Peut-être qu'au fur et à mesure que le long métrage avance, ce souffle intense et haletant se perd et ne parvient pas à revenir. Mais il n'en reste pas moins présent, par le biais d'un rythme qui reste très intense et qui permet à l'ensemble de laisser le spectateur absorbé et emballé par un projet de cinéma qui sonne définitivement comme une œuvre à part au cœur du 7e art du Moyen-Orient. En termes de casting, il est vraiment très très bon ce casting. Au niveau des rôles secondaires, moi j'ai vraiment envie de citer Arash Ashtiani ainsi que Farouzan Jamshin Najed qui sont vraiment excellents tous les deux. Dans les rôles plus tertiaires, on a Alice Raimi ainsi que Sarah Fazilat qui sont bien, mais qui ne ressortent pas plus que ça. J'ai aussi envie de saluer celui qui partage l'affiche de l'actrice qui a reçu le prix d'interprétation féminine, Mehdi Bajestani, qui joue Saïd, qui est terrifiant. Terrifiant dans une maîtrise parfaite de son personnage et dans un jeu très subtil entre... Je ne saurais pas comment définir ça, mais je dirais stupidité et clairvoyance de ce qu'il fait. C'est assez génial. En termes de jeu, c'est assez génial. Et bien évidemment, il y a cette actrice principale qui est absolument folle, qui porte littéralement le long métrage sur ses épaules, et qui, je trouve, est, est parfaite. Du début à la fin, elle est parfaite. Zaramir Ebrahimi est absolument phénoménale dans le rôle de Raimi. La jeune femme donnant littéralement tout ce qu'elle a pour un personnage que j'ai trouvé moderne et particulièrement soigné dans son émotion et sa brutalité. Au bout du compte, Les Nuits de Machade, ou Holly Spider, c'est un film qui est assez impressionnant dans sa catégorie parce qu'on n'a pas forcément tant que ça l'habitude, encore une fois je le répète, de voir ce contexte avec cette forme. Et c'est je trouve pour moi la grande force du long métrage d'Ali Abasi. Certes, ça ne suffit pas à porter le film et à faire oublier que derrière, malheureusement, il y a quand même pas mal de petites maladresses. Des maladresses d'écriture et de composition de personnages, mais également quelques petites maladresses graphiques qui peut-être se perdent au, f... au fur et à mesure du temps et, et donnent cette illusion que le film a du charisme, a de l'intention, mais que ça ne se tient peut-être pas jusqu'au bout. Mais pour autant, Les Nuits de Machade d'Ali Abazi, ça reste très bien, ça reste le temps, ça reste intense et ça reste un film que je vous conseille de voir en salle parce que dans le genre... C'est déjà assez fascinant de voir un film comme ça, mais au-delà de ça, ça reste un film très haletant, très noir, très glauque et très prenant. A plus